Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration Pour cela nous allons utiliser ici l'outil créer des rectangles et des carrés Pour réaliser donc ce type d'objet euh, Pour facilement organiser ces carrés On va aller utiliser la fonction objet organiser Nous utiliserons également créer une boîte 3D Et nous verrons l'effet chemin ou nous reverrons l'effet chemin Parce que j'ai déjà utilisé l'effet chemin qui s'appelle perspective et enveloppe qui nous permet donc de déformer un objet pour obtenir donc une belle perspective allez on va tout de suite aller dans fichier nouveau on va cliquer sur créer des rectangles et des carrés ici on se met au milieu de notre document on clique on glisse alors là on voit rien du tout <coughs> pardon parce que on voit que j'ai un, un fond blanc donc je vais tout de suite ici cliquer sur un fond noir on va cliquer ici sur sélectionner et transformer des objets moi j'appelle ça flèche noire on va rentrer des valeurs identiques en longueur et en hauteur de façon à avoir un vrai carré donc je passe en mode pixel je vais double cliquer ici et je vais mettre la valeur de 50 pixels et en hauteur on va mettre 50 pixels voilà c'est parfait je clique sur mon carré je le déplace je vais donc créer plusieurs carrés, donc pour cela je clique, je glisse, je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris et je vais appuyer maintenant sur la barre d'espace pour, vous voyez, <coughs> créer donc plusieurs petits carrés. Je vais désactiver le magnétisme, je sélectionne ces petits carrés, je clique dessus, je les déplace et comme tout à l'heure, j'appuie sur la barre d'espace pour en créer plusieurs. Voilà, j'en ai créé un bon petit paquet. Alors c'est pas grave hein, si ce n'est euh, pas bien aligné. On va maintenant tout sélectionner, on va aller dans objets organiser. On va choisir nombre de colonnes 5. On définir l'espacement en X et en Y entre les objets, je vais laisser 15 pixels et je fais organiser. Alors, j'avais dit 5 ici, donc je vais remettre sur 5 organiser et voilà. Vous Voyez, c'est vraiment très pratique. On va maintenant Faire le fond de notre immeuble, donc toujours avec créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse, je réalise le fond. Voilà, à peu près comme ceci, c'est bon. Euh, je vais placer cet objet à l'arrière-plan, donc pour cela, je clique sur la flèche noire, je descends ça à l'arrière-plan. Il est important maintenant d'avoir les fenêtres en blanc, donc hop, rectangle de sélection pour sélectionner bien sûr que les fenêtres et on passe ça en blanc. Voilà. Donc je groupe les fenêtres. Donc Pour les grouper, je clique ici. Je les aligne correctement avec le fond. J'appuie sur Shift et je clique sur mon fond. Je clique ici sur ce petit pictogramme pour faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Et je vais cliquer là-dessus, sur « Centrer selon un axe vertical ». Avant, vous voyez, euh, j'ai pour habitude de choisir le dernier sélectionné. Voilà. Alors très important, nous allons bien sûr convertir ces objets en chemin, donc pour cela on va dans chemin, objet en chemin, alors pourquoi, <coughs> pardon, parce que si euh, j'applique un effet à un objet qui n'est pas un objet chemin, cela ne fonctionne pas. Donc je fais objet en chemin et je groupe ces objets entre eux, voilà, maintenant on clique sur créer une boîte 3D et on va réaliser donc facilement nos immeubles. Alors l'avantage de la boîte 3D c'est qu'on a tout de suite des perspectives intéressantes voilà je mets ça comme ça, ça comme ça alors l'outil boîte 3d est vraiment facile à utiliser ici on a des, des petits losanges qui nous permettent donc de d'agrandir ou de réduire notre immeuble et également d'avoir un immeuble plus ou moins épais dans les deux dimensions là enfin dans les trois dimensions pardon voilà on a une petite croix au milieu qui nous permet de déplacer notre immeuble dans la perspective on peut également jouer sur les points de fuite comme ceci, alors CTRL-Z, euh, voilà, dans ce sens-là, et dans ce sens-là, CTRL-Z, euh, je vais déplacer et mettre une petite règle à cet endroit-là, activer le magnétisme, et déplacer pardon, mes points de fuite sur mes repères, là, voilà, Hop, voilà. Descendre un petit peu ça, Hop, désactiver le magnétisme. Voilà, donc je sélectionne mon immeuble du fond et je le place au premier plan. Alors, pour remodifier par exemple la hauteur, je trouve que c'est beaucoup trop. Je double-clique et j'ai maintenant mes petits losanges pour réduire voilà, mes immeubles. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. Donc en faisant ça, bah, ça me permet d'avoir maintenant une perspective pour déformer cet objet. Donc je vais dans Chemin, Effet de chemin. Voilà, Je clique sur le petit plus et je choisis Perspective et Enveloppe. Voilà. Alors je place ça au premier plan. Je clique ici sur l'outil nœuds ou F2. Et maintenant, grâce au magnétisme activé, je déplace les petits losanges. Donc sur ma référence. Voilà. Comme ceci. C'est parfait. Je duplique. Alors pour dupliquer, eh bien on va cliquer là-dessus. Ou CTRL D. Ou on va dans édition, dupliquer. Et je déplace de façon à faire l'autre côté de l'immeuble. Allez, on duplique encore, CTRL-D, voilà, encore une fois, CTRL-D, euh, alors là c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a une partie de l'immeuble qui nous est cachée, donc on va aller dans affichage, mode d'affichage, on va choisir contour, et maintenant on va pouvoir placer plus facilement. Notre objet dans la perspective. Voilà. Allez, contrôle D. Tac. Tac. Voilà. Allez, contrôle D. Comme ça, on aura tout fait. Allez, on repasse en mode d'affichage normal, affichage, mode d'affichage normal. Alors, on voit tout de suite qu'ici, ça ne va pas. Je sélectionne ces deux objets et je les pousse au premier plan. On en profite pour grouper, en fait, euh, bah, les immeubles, tous les immeubles ensemble. J'appuie sur Shift et j'ajoute ceci et je groupe, donc Ctrl G. Je vais maintenant déplacer un petit peu sur la droite ces objets donc j'appuie sur Shift et sur la flèche ce qui me permet de supprimer en fait euh, bah, mes immeubles qui m'ont permis de faire la perspective voilà, je replace ça au milieu on va tout de suite changer euh, la couleur de certaines fenêtres donc pour cela j'appuie sur F2 qui correspond à l'outil d'ITNE et on va maintenant voilà sélectionner quelques fenêtres très simplement comme ceci voilà, un petit peu partout alors les petits points qui apparaissent ici sont liés en fait à, à l'effet enveloppe et perspective. Enfin, perspective et enveloppe. Donc ce n'est pas un bug. Voilà. Allez, encore quelques-uns. Et on passe ça en noir. Allez, on va ajouter ici aussi. Voilà, ceci étant fait, on sélectionne ici l'outil créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc on clique, on glisse pour réaliser notre lune. On vérifie que c'est bien un cercle, parfait. Pardon, on va passer ça en blanc. On va le placer à l'arrière-plan, on va le positionner à peu près comme ceci. On va maintenant réaliser notre fond. Hop, alors j'active le magnétisme par rapport au bord de la page tac voilà on passe ça en noir on passe ça à l'arrière plan donc pour passer à l'arrière plan on clique ici ou on peut sur le clavier appuyer sur end on va aligner tout ça donc ici j'ai ma lune je sélectionne mon fond je clique sur aligner distribuer dernier sélectionné je clique sur aligner verticalement voilà on va maintenant faire trois petites lignes blanches Grâce à l'outil Créer des rectangles et des carrés, donc j'en fais un ici, je désactive le magnétisme. F1, je réduis, je passe en blanc en cliquant ici, je duplique, CTRL D, voilà. je duplique encore cet objet, voilà, j'ai trois petites lignes, c'est pas mal comme ça. Je les sélectionne ensemble, je les groupe, CTRL G, je réduis un petit peu tout ça, je les place à l'arrière-plan et je les monte d'un cran. Alors pourquoi ça veut pas? Ah oui je suis. Donc je les place arrière-plan et je les monte un cran, j'aurais dû choisir juste ça. Voilà. Voilà, on positionne ça comme ceci. Et eh bien on va voir ce que ça donne. On peut supprimer euh, les guides. Alors pour supprimer dans cette nouvelle version tous les guides, on clique, on va dans édition et on fait supprimer tous les guides. Voilà.